Donc je vais vous parler du kit de déblocage plus plus. Donc ce kit a été conçu pour ceux qui ont des blocages euh, bien plus intenses et assez urgents à résoudre. Donc ça adresse les problèmes intérieurs, c'est-à-dire dans ton corps et extérieur. Donc ce que j'ai mis dans ce kit c'est pour permettre de restaurer votre aura. Euh, votre chance, euh, enlever certaines choses dans votre ventre Vraiment, ok euh, Et aussi votre attirance Donc ce qu'il contient euh, On a mis plusieurs savons ici, les différents savons Donc, vous utilisez le savon comment Vous mettez le, le dans votre eau de bain 5 litres environ Vous mettez 3, 4, 5% pc de sel Vous mettez euh, le gel douche Vous mettez aussi le parfum et puis, vous priez dessus. Vous donnez vos intentions. Qu'est-ce que tu veux pour la journée Et ça peut s'accompagner avec du jeûne. Donc, vous jeûnez 3 à 7 jours selon la direction de, de l'esprit. Et puis, vous poussez le savon maintenant. Vous, vous lavez avec le savon, vous frottez. Enlève toute ma chance sur moi. J'enlève tout le blocage. Après ça, maintenant, vous vous lavez avec cette eau sur laquelle vous avez prié. Voilà le savon. Donc, on a la, le parfum des déblocages. Parfum contre la sorcellerie. Donc, le blocage là, sorcellerie là. Sorcellerie, il est un peu plus blanc. Vous mettez ça sur vous, toute la, toute la journée. est ça, ça, ça repousse les sorciers. C'est ça là. Vous pouvez mettre un peu de ça dans votre eau. Et ne vous en faites pas. Si, si, si tu ne peux pas reconnaître une odeur, ça ne veut pas dire que le sorcier ne le reconnaît pas. Ça ne veut pas dire que les mauvais esprits ne reconnaissent pas. Ça est que vous avez bien compris l'autre là Donc, si toi, tu ne reconnais pas une odeur, ça ne veut pas dire que. Le bambin qui va être venir vous vouloir s'approcher, ce doit pas vous connaître. Donc ne vous dites pas que ça ne sent rien. Vous allez voir si ça ne sent pas parce que le sorcier ne sent pas ça. Voilà. OK. Donc là-dedans, on a du blindage. Cette une vous secouez, tcha tcha tcha tcha, Vous mettez la moitié dans votre pouce pour un nez. Ceux qui ont du temps, vous prenez avec votre, votre euh, euh, majeur. Vous faites un signe de croix trois fois sur le front, derrière le cou, sur le cœur en bas du nombril, avec cette huile. Gel douche. Première option, tu frottes ça sur ton corps, tu on a mis la cendre dedans. Deuxième option, tu mets sur le gel sur de l'éponge tu frottes sur toi pour te laver. Enlève la malchance, le mauvais esprit. Voilà la poudre de désengouement. Tu fais bouillir cette poudre dans 3 litres d'eau. Euh, les 3 premiers jours, ce que tu fais, c'est quoi Tu te... Euh, deux premiers jours, tu bois un verre par jour. Troisième jour, tu te puges avec. Quatrième et cinquième jour tu bois Sixième jour tu te puisses avec, Tu répètes jusqu'à ce que ça finisse, jusqu'à ce que, ce que tu as mis la finisse Bon là on a la poudre de lavage Tu mets une ou deux pincées de cette poudre dans ton eau avec du sel pour te laver bon, On a cette poudre à lécher Tu mets ça avec de l'huile d'olive le matin Sans déposer les pieds au sol, ça s'appelle poudre noire Tu mets ça, tu lèches Bon là dedans on a euh, ce remède contre les poisons de nuit assez sucré donc tu laisses ça aussi le matin là là on a des feuilles pour se laver des feuilles de lavage on a de l'huile pour se moindre après s'être lavé euh, on a cet encens c'est l'encens contre la sorcellerie vous pouvez sentir ça sent vraiment <rire> le produit anti-sorcier donc cet encens marche avec ça j'ai je me suis permis de mettre du charbon carrément j'ai mis du charbon adam dans, dans le kit comme ça tu reçois tu brûles un charbon tu verses l'encens sur ça tu te couvres après être lavé et tout tu te couvres ça ça vient sur toi généralement quand je peux connaître quelqu'un je peux connaître quelqu'un est quand, que quand accentué de sorcellerie quand cette personne utilise ça et quand on fait, on fait ça on fait ça, la personne commence à tousser ça veut dire que tes poumons là il y a des mauvais esprits dans le corps ils sont en train de les faire réagir donc l'encens si tu mets ça tu fais on appelle ça un bain de fumée avec ça je vous ai mis du romarin dans ce il y en a pas mis, vous ne connaissez pas euh, vous ne trouvez pas le romarin disponible au Cameroun en Europe à, aux états Unis donc vous faites bouillir de l'eau avec du sucre vous versez ça là-dedans parfois vous aussi brûlez même ça à la maison Vous brûler ça dans la maison ça, ça aide la prospère donc on a du gel de déblocage on a euh, ça c'est l'huile de commandement le, le miel de commandement ce miel, vous le léchez avant de faire tout, ce tout votre lavage et tout ça. Ça redonne la puissance à votre langue. Pareil que le don. Donc, tu manges le don, tu lèches le miel, tu commences à parler, tu fais ton travail. Donc, on a aussi cette poudre-ci que tu lèches. Bon, tu les, si tout, qu on te enlève les elle et tout, qu'on a mis dans ton corps la nuit, là, les sorciers. Donc, ça veut dire que le kit de déblocage est plus puissant, il y a beaucoup de choses là. La bougie, tu fais ton cercle de sel autour de toi, tu déposes le truc au sol. Euh, la bougie, tu allumes pendant que tu fais ton travail. On a aussi le cadenas qui fonctionne avec le même principe. Tu ouvres le cadenas, tu dis tout ce que tu veux, ce que tu désires. Tu dis donc je sèle ici par le sang de Jésus. Et là, tu fermes, tu retires tu lances dans l'eau pour te laver avec pendant tes 3 à 7 jours de jeûne. Maintenant, on a ce sel qui a été béni par ma personne. Euh, ça c'est le sel pour désenvoûter la maison. Donc, vous ouvrez le jujube qui est dedans, vous versez dans le sel. Et puis, euh, si vous voulez vous écraser un peu le jumeau sur la pierre, juste un peu, et vous-même vous bénissez, vous priez encore sur ça, le Somme 35. J'enlève de ma maison tout, tout mauvais esprit, tout esprit malin, toute sorcellerie. Je vous commande de sortir de ma maison au nom de Jésus. Donc, ces qui sont un peu, donc, dans, certains trucs, certains que rajouté, dans certains qui vous avez certains que j'ai rajoutés, dans certains, quand je suis en rupture de stock sur certains produits, je ne mets pas. Donc, ça ne veut pas dire que mais c'est dans le cas où vous n'avez pas 5 produits dans ce kit Vous allez me dire que non, vous me recontactez vraiment, Il n'y avait pas 5 produits Mais si c'est 2 deux, deux produits, c'est gérable Voilà le sel que vous mettez dans l'eau Vous lavez, il y a les encens Pour vous brûler à la maison Et vous avez un chapelet donc, Si vous voyez dans votre kit la poudre Maison hantée, vous prenez cette poudre-là Vous mettez dans les coins de la maison Vous restez aussi un peu dans le bidet, vous tirez donc, Si vous avez un petit serpent dans, le, dans, le, dans votre toilette Il va chercher sa route Voilà donc Ce sera tout pour les kits aujourd'hui